Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle Ready. Alors ce logiciel va vous permettre de réaliser un jeu vidéo pour euh, vos smartphones, que ce soit Android ou iOS, ou pour vos tablettes euh, sans la moindre ligne de code alors ça peut être très intéressant pour ceux qui débutent avec unity qui sont un peu perdus qui veulent y aller progressivement euh, bah, ça peut être une alternative alors évidemment à mon sens on va pas faire des choses aussi poussées qu'avec unity mais euh, sans aucune ligne de code on peut déjà faire des super jeux alors euh, pourquoi je présente ça parce que c'est étroitement lié à unity parce que vous allez devoir importer ensuite ce projet euh, pour pouvoir ensuite euh, bah, l'exporter euh, vers diverses plateformes, vers divers stores et tout ça donc euh, ce logiciel euh, franchement il est assez sympa. Alors, je vous mets le lien euh, sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et ici, on est sur le site officiel, donc vous pouvez voir qu'on nous explique ici qu'on va pouvoir réaliser un jeu sans euh, d'expérience de code. Donc ça, c'est parfait. Alors si on descend un petit peu, on peut voir justement qu'on nous parle d'Unity. Donc justement, on va avoir besoin d'Unity pour ensuite publier ce, cette application, ce jeu, vers les stores euh, Google, iTunes, euh, l'App Store. Euh, enfin voilà, tout ça euh, va devoir passer par Unity. Alors, alors ensuite, si on continue de descendre, on peut voir aussi que c'est complètement compatible avec de l'Arduino, pour ceux qui en font. Donc ça, ça peut être assez intéressant, encore une fois, sans aucune ligne de code. Et pour terminer, ici, euh, on vous explique qu'il y a ce, des, des concours, en fait, euh, voilà, et vous pouvez euh, gagner de l'argent en réalisant un jeu et en participant à un concours. Alors au niveau du site, euh, bah, on peut voir ici qu'on a Download, hein. on a une communauté, euh, tout est bien expliqué, vous pouvez voir que ce, ce logiciel est disponible sur euh, Google Play pour Mac, iPad, iPhone et aussi sous Windows, donc c'est vraiment parfait, on a une, une possibilité, euh, vous pouvez même développer ça sur votre téléphone portable, ça fonctionnerait aussi alors ensuite, euh, bah vous avez aussi une partie learn qui va être assez intéressante. Comme vous pouvez le voir ici, on vous explique ici bah, tous les composants. Alors les composants ici qui vont euh, plutôt être axés au niveau du comportement. Donc par exemple ici, euh, bah, on pourrait tout simplement prendre ici le, le drag, comment déplacer un objet. Vous allez avoir ici euh, des explications. Euh, alors certes en anglais, euh, mais euh, c'est très simple. Il y a des, des, des animations, des vidéos, on peut les voir en même temps. Et donc c'est très simple à comprendre et vous avez ça euh, pour euh, chaque composant en fait existant regardez si je prends ici la bolette on va avoir ici l'effet euh, justement pour lancer et on vous explique comment faire tout ça donc c'est très simple d'utilisation alors ensuite vous avez évidemment euh, tout ce qui est l'interface text c'est toujours sur le même principe et la physique et l'apparence et les events alors ce qui peut vous choquer ici vous voyez c'est que tout ce qu'on va avoir accès bah, ça ressemble un petit peu, c'est un petit peu lié à Unity parce qu'ici on peut voir qu'au niveau du behavior du comportement, bah, on va avoir des joints et euh, d'ailleurs on peut ça a vraiment de grosses similitudes avec Unity donc euh, on peut voir ici Jump euh, on peut voir le Control Pad pour faire un, un joystick virtuel donc tout ça, euh, voilà l'interface texte. donc les UI, euh, ici un, une Text Input pour rentrer du texte euh, ici une jauge de vie euh, enfin une barre de progression, du Text Box un Timer, bon là c'est la partie Arduino mais on peut voir que tout est euh, vraiment euh, similaire et ici on peut voir au niveau de la physique bah, qu'on va avoir aussi la gravité on va avoir des Colliders donc c'est assez similaire et au niveau des events, bah c'est pareil, on a des events dans Unity, bah ici c'est le même principe donc c'est quelque chose qui est assez complet et que vous pouvez récupérer alors je vous propose maintenant de vous montrer tout de suite comment ça fonctionne j'ai installé ici la version Windows et on va la découvrir ensemble alors c'est parti, on peut retrouver ici le chargement du logiciel sous Windows et je vais vous présenter très brièvement le logiciel parce qu'il est très simple à comprendre, donc vous avez ici une interface très sobre avec diverses catégories mes projets, les favoris les projets en vedette que vous allez pouvoir récupérer, importer et euh, vous allez pouvoir les étudier pour voir comment tout ça a été développé et une partie à prendre qui va vous permettre tout simplement d'apprendre en suivant des tutoriels. Donc au niveau de vos projets, bah, évidemment ici vous pouvez voir que j'ai déjà un First Game Remix et pour créer un nouveau projet, on va faire un petit plus sur cet endroit. On va pouvoir choisir si on veut développer en mode portrait ou en paysage, on va laisser en paysage et ici vous avez l'interface de travail, donc très simple, là vous lancez votre jeu Ici, euh, vous avez accès aux paramètres de votre scène, de votre jeu et même de, de votre leaderboard si vous voulez en créer un. Ensuite, bah, les fonctions classiques, je reviens en arrière, j'avance, je dézoome, je zoome. Et ici, va commencer les choses sérieuses. On va pouvoir ici, grâce à ce menu plus, ajouter euh, des éléments Alors, qui vont être sous forme ici par défaut. Pour avoir que Vous arrivez dans le menu art, vous avez énormément euh, de menus, vos téléversements, des gifs, des formes de base qui sont à chaque fois classées, comme vous pouvez le voir. Là, on a la globalité, mais on pourrait choisir que les cercles, que les lignes. Euh, art avec une catégorie euh, bah, diverses catégories bien fournies. Par exemple, au niveau du jeu, vous allez avoir ici des effets de jeu, des bombes, etc. Des plateformes, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Alors, je vais vous montrer ensuite comment ça fonctionne par un petit exemple très rapide, hein, parce que je pense que vous allez être curieux, vous allez le tester ce logiciel et je vous le conseille. Donc les arrière-plans, l'interface et texte, tout ce qui va être les éléments de l'UI, euh, le comportement, mais ça on y reviendra, les effets, donc particules essentiellement, comme on peut le voir, euh, et ici des sons, euh, une manque de sons, encore une fois, bien fournie. si on fait play, voilà. On peut entendre qu'on a beaucoup d'exemples. Alors, comment ça va fonctionner ici Imaginons, je vais vous montrer un petit exemple. Je vais utiliser euh, dans la partie art un personnage. Alors, ce personnage, euh, ben, on va chercher ici les personnages. voilà, Et on en a plusieurs, comme vous pouvez le voir. Alors, moi, je vais prendre ici l'astronaute. Donc, je vais cliquer et le déposer sur ma scène. Déjà, en premier lieu, si je clique sur cet astronaute, vous pouvez voir que je peux l'agrandir ou le rapetissir, peu importe. Je peux aussi lui faire faire des rotations comme je le désire. Et ici, j'ai toute une petite palette d'outils qui va me servir à ça. Alors ensuite, si je ferme le menu, je sélectionne ici mon personnage. Euh, bah, on va retrouver des menus ici, apparence, physique, comportement, effet, son, et même des classes. Alors, je vais vous montrer très vite fait comment ça marche, mais évidemment, l'apparence, ça va être tout ce qui concerne l'apparence de votre personnage. Donc, est-ce qu'il est solide Oui ou non Donc, en fait, rigid body, quand on réfléchit. La collision masquée Oui, non. Euh, la couche pour les layers Donc, en fait... On est vraiment sur quelque chose presque d'Unity. Vous voyez l'opacité, c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans Unity. Donc pour ceux qui veulent démarrer et pour essayer d'avoir une certaine logique, ça peut être utile. Euh, pour ceux qui ont déjà euh, des connaissances, évidemment, je pense qu'Unity est largement supérieur en termes de qualité de jeu. Mais bon, évidemment, ici, c'est vraiment pour ceux qui n'y connaissent rien. La physique, donc est-ce que je vais avoir euh, être soumis à la gravité Donc on peut voir ici masse d'un kilo, traction. Donc vraiment des propriétés ici qu'on retrouverait dans Unity. Le comportement, et là, ça va être intéressant. Imaginons que je veux lui ajouter un comportement. Un comportement, bah on peut voir que aussi le menu s'ouvre automatiquement et je vais pouvoir, vous voyez, un pavé, l'attraction, fondu, enfin, il y a beaucoup de choses, des charnières, des joints, d'un compteur. Et là, imaginons que je veux le déplacer ce personnage, bah, je vais prendre ici mon pavé et je vais le mettre ici au niveau du comportement. Je vais avoir plein de propriétés, mais je ne vais pas m'en occuper pour le moment. Et bien bah, maintenant, si je tourne à ma scène et je lance ici ma scène de jeu, regardez, j'ai ce petit pavé numérique. Ce petit euh, joystick virtuel pardon, qui me permet de déplacer mon personnage. Je fais pause pour revenir ici. Donc vous pouvez voir que c'est très intéressant. Imaginons que je veux lui rajouter un effet. Je le sélectionne. J'ajoute un effet. Je vais dans la banque d'effets. Et ici ça va être des particules. Je vais prendre par exemple le feu de fusée. Je vais le déposer ici. Et là on peut voir que j'ai un feu de fusée. Et je vais pouvoir ici régler bah, déjà sa position. Comme vous pouvez le voir, je vais le descendre un petit peu. Je vais le mettre encore un petit peu sur la gauche ici. Et je vais pouvoir modifier sa direction, par exemple, pour faire quelque chose comme ça. Évidemment, là, je vais devoir le remonter un petit peu. Voilà, on va dire que c'est euh, derrière ici le, son propulseur. Et évidemment, maintenant, si je lance mon jeu, bah, je déplace mon personnage et l'effet de particules se joue. Évidemment, j'ai la mamie sur les effets de particules, j'ai pas mal de propriétés, si je sélectionne et que je vais au niveau des effets, on peut voir que j'ai ici mes effets de particules, je peux le supprimer, je peux en ajouter d'autres et je peux aussi gérer des sons, mais je ne vais pas le faire ici. Donc vous voyez, euh, c'est très simple. Ensuite, on va pouvoir par exemple rajouter un autre objet ici qui va nous servir... Vraiment d'exemple, je vais prendre art. Euh, on va prendre ici. Euh, alors, je suis pas dans décoration. On va vraiment au pif. Euh, voilà. Donc, vous avez énormément de choses. Hein, vous pouvez voir euh, qui sont euh, divers et variés. Donc, on va prendre ça ici, peu importe, et je vais le positionner ici. On va voir maintenant qu'on a autre chose. Donc, je vais fermer. Euh, on a ici ce petit feu tricolore qui va être très intéressant, qui lui va permettre d'ajouter des événements qu'on va pouvoir renommer ici. Mais là, je vais le laisser par défaut et on va choisir un objet. Et on va dire par exemple, euh, quand l'astronaute, et là on choisit un comportement maintenant, bah, on va dire quand il rentre par exemple en collision. Donc on va prendre détection, Alors en collision avec maintenant. Et bah, avec euh, mon objet ici que je viens de mettre, bah, qu'est-ce que je dois faire bah, Je vais cliquer et je vais dire tout simplement, alors on va prendre l'alpha flower, euh, et on va par exemple ici, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire Apparence, euh, et on pourrait le définir comme masqué par exemple, tout simplement, et je vais mettre oui évidemment, donc on peut voir, c'est très simple, hein, c'est un événement, quand l'astronaute détection rentre en collision ici, avec euh, mon AA flower, bah, qu'est-ce que je fais là au flower euh, Je la définis en masqué sur oui, et c'est terminé, bah, maintenant si je lance mon jeu, et que je rentre en collision avec, on peut voir qu'elle euh, disparaît. Donc, vous voyez qu'au niveau du, du comportement du jeu, c'est très simple, et vous avez évidemment des possibilités bien plus importantes. Vous pouvez choisir d'autres événements qui seront au niveau de système, vous voyez le temps d'exécution, bon, vous avez pas mal de choses, mais je vous laisse découvrir tout ça. Là, on va supprimer cet événement. Donc voilà comment ça fonctionne. Et ici, ce petit menu très important qui va vous permettre d'éditer la couverture, le nommer, faire un, descripti un descriptif, ajouter un cabriage ou pas. Et le bouton ici, tant attendu, « Exporter » vers Unity, mais je reviendrai plus tard. Et ici, vous pouvez l'enregistrer, le partager. C'est-à-dire que votre jeu, vous allez pouvoir le partager. Si je clique, évidemment, j'ai quitté ça, on vous le verra après. Mais je vais pouvoir le partager euh, et euh, le donner un lien pour jouer en ligne avec. Donc ici, je vais quitter parce qu'on reviendra sur ensuite sur Unity. Mais on peut voir qu'ici, vous avez aussi les projets, les projets en vedette. Et là, vous en avez énormément. Alors, ce qui est intéressant encore une fois, c'est que vous allez pouvoir les tester et même voir comment ça fonctionne. Donc, vous en avez vraiment pas mal. Je vais prendre par exemple ici euh, Tem, Temple. Pardon. Ça va charger. Il faudra attendre un petit peu. Et ici, on va pouvoir euh, voyez, faire un « j'aime », le signaler, partager ou remix. Remix, on y reviendra. Donc là, je vais pouvoir tester le jeu vous en faisant « play ». Et là, on peut voir que je peux déplacer ce petit personnage. Ici, je dois éviter les boules qui tombent. Alors, voilà, et j'ai touché leaderboard. Bon, non, peu importe. Mais vous pouvez voir que c'est assez simple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si je fais remix, je vais avoir accès au, à tout le contenu. Et là, c'est assez intéressant parce que vous pouvez voir comment le jeu est construit. Donc, si je prends le personnage, voilà, j'ai accès à ses propriétés, son comportement, etc. Et évidemment, aux événements du jeu. Comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-uns, c'est les événements qui vont faire les choses. Donc, par exemple, ici, Move Player Left, si je l'étire, on peut voir que si euh, Détection, voilà, on vous explique comment euh, on peut modifier ici le déplacement du personnage. Mais pas que, vous avez euh, Destroy Ball, par exemple, voilà. Et bien, vous pouvez regarder ici comment tout ça a été réalisé par l'auteur. Voilà pour ce qui est ici, euh, je dirais, euh, bah d'un euh, projet. Vous pouvez voir que c'est assez simple, hein, c'est assez intéressant. Donc si je fais quitter, je reviens, évidemment je pas et je peux revenir ici euh, sur mes projets sans aucun souci. Alors pour ce qui est de l'export ensuite vers Unity, bah vous avez le petit bouton que vous avez vu dans l'interface de Ready et vous récupérez un fichier Ready Package et euh, vous ouvrez votre version d'Unity. Alors attention, moi euh, j'ai testé avec la dernière version, ça ne fonctionne pas. J'ai dû installer la 2017 1.1 F1 euh, qu'on voit ici sur cette vidéo. Alors rassurez-vous, euh, un tuto euh, est disponible sur le site. Vous pouvez voir que d'ailleurs vous allez devoir installer TextMesh Pro sinon vous aurez des difficultés à importer votre Ready Package. On peut voir que c'est un fichier Unity Package classique qu'on va pouvoir ensuite importer dans le projet Donc il y a euh, vraiment une documentation euh, en ligne Allez la voir parce que c'est expliqué étape par étape évidemment Même pour ceux qui connaissent Unity C'est pas forcément simple la première fois Alors par contre ensuite vous récupérez ici euh, votre projet Vous avez vu vous avez un petit menu euh, Il faudra le, le recompiler on va dire euh, Le recharger Et ensuite vous avez accès à votre jeu Tout est traduit dans Unity Les composants, les, les scripts tout le, tout le comportement est bien traduit Évidemment on peut ensuite sensuit un export tout à fait classique, un build tout à fait classique euh, vers euh, la plateforme que vous souhaitez. Donc pour ceux qui connaissent Unity, vous ne serez pas perdus. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Unity et qui démarrent, bah, ça vous permettra de découvrir un petit peu Unity. Donc euh, ensuite, bah, vous allez vraiment pouvoir comme ça euh, faire un build de votre jeu pour les plateformes android et les publier sur le google play ou encore sur euh, vers mac euh, sans aucun souci on peut voir qu'on a notre jeu donc c'est quand même un outil euh, vraiment bien fait qui s'appuie sur le moteur physique d'unity et on peut voir que ça peut être une bonne alternative pour ceux qui veulent démarrer ou avoir à faire un projet euh, un simple projet très rapidement voilà qui vient clore cette vidéo alors j'espère que bah, bon nombre d'entre vous ne connaissez pas Ready et euh, bah, je vous conseille vraiment d'aller le tester parce que c'est léger c'est pas lourd, vous pouvez le tester sur votre smartphone ou sur votre PC Mac, vraiment c'est multiplateforme, c'est bien fichu, euh, en tout cas j'espère que bah, ça va vous être utile et au moins éveiller votre curiosité, euh, même si vraiment euh, on va pas dire que c'est utile dans Unity mais c'est plutôt utile pour ceux qui veulent développer quelque chose rapidement et ensuite l'exporter alors euh bah ben voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu encore une fois n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait on est de plus en plus et je vous en remercie c'est tout ça et grâce à vous Alors on va continuer on va continuer donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre des likes ça m'encourage à continuer euh, à vous présenter tout ce qui est un petit peu en rapport avec unity que ce soit du code des projets des séries ou tout simplement ici des petits logiciels annexes qui peuvent être intéressants donc encore une fois abonnez vous un gros like et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.